Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de l'accès au réseau dans iOS. L'accès au réseau est extrêmement important dans les applications qui fonctionnent sur un téléphone mobile parce que même si vous avez dans la poche l'équivalent de la puissance des machines les plus puissantes des années 70 et 80, enfin début fin des années 70 ou début des années 80 pour être exact, typiquement un iPhone actuel a une puissance qui est entre celle d'un Cray 1 et d'un Cray 2 C'était des machines qui valaient, je sais pas, 80 millions de dollars à l'époque. Euh, il s'en est vendu une quantité phénoménale, une centaine. Donc vous imaginez qu'effectivement, euh, c'est euh, des puissances conséquentes. Mais c'est bien évidemment aujourd'hui rien comparé aux machines les plus puissantes qui peuvent exister dans le monde. Euh, dans l'option de calcul, euh, se compte euh, en pétaflop, mais en centaines de pétaflop. Donc c'est de l'ordre de 10 puissance. Euh, le péta, c'est 10 puissance 15, 1, giga 9, tera 12 péta 15 et quand on est on est à peu près à 100, 150 donc on est à 15, 16, 17, 10 puissance, 17 opérations. Donc on est en gros 100 millions de fois plus rapide que ces machines de l'époque. donc il y a des opérations que vous faites, typiquement par exemple euh, l'usage de Siri ou euh, Cortana ou euh, je ne me souviens plus du nom de l'assistant de Google, mais euh, vous avez effectivement euh, ces assistants qui requièrent une puissance de calcul qu'on ne peut pas exécuter sur le terminal. Vous pouvez également avoir besoin de stocker une quantité de données qu'il n'est pas possible de stocker sur le terminal parce que même s'ils ont énormément de mémoire par rapport... Euh, à ce qui se passait autrefois et eh bien ça reste peu par rapport à ce qu'on peut avoir dans un ordinateur classique. Donc les applications sur terminal mobile font un usage intensif du réseau. Et effectivement autant profiter du fait que quand vous avez un téléphone vous avez déjà une fonction de communication en plus du Wi-Fi et autres, vous avez au minimum la 3G. Et puis sur une tablette, il y a des tablettes avec carte 3G et des tablettes sans, mais vous avez souvent accès à une collection Wi-Fi. Ça devient de plus en plus courant en particulier quand vous habitez dans une file. Et donc, en fait, euh, ça permet du coup d'effectuer des calculs lourds à l'extérieur. Éventuellement, le terminal peut ce qu'on appelle cacher les calculs, c'est-à-dire conserver un certain temps le résultat et continuer à vous le présenter pendant qu'il estime que c'est encore Descend. On pourrait imaginer l'application Météo qui tente de récupérer la météo, mais si vous lui posez une question que vous avez déjà posée il n'y a pas tellement longtemps et qu'il n'y a pas de connexion réseau, il peut vous présenter la dernière valeur qu'il a en considérant que cette valeur reste encore à peu près cohérente. Voilà. Et ça permet effectivement ces calculs les exécuter sur les infrastructures qui sont appropriées, ce que n'est pas toujours votre terminal mobile. Donc savoir outil le réseau c'est quelque chose d'incontournable. Euh, on a besoin d'accéder à des web services, euh, on a besoin d'interpréter des formats comme du xml, on verra un petit peu comment on peut décoder du json, j'ai des exemples et puis il y, y a des frameworks pour ça et c'est extrêmement important. Bref ça va donner à vos applications une touche de web 2.0, le web 2.0 c'était en fait euh, l'extension du web 1.0 qui était simplement html, les liens hypertextes et navigateur en applications euh, qui offrent des services de type réseaux sociaux et qui deviennent de plus en plus omniprésentes dans notre quotidien. Et euh, on parle maintenant de Web 3.0, et une des interprétations acceptées du Web 3.0, c'est les objets connectés. Qu'est-ce que votre terminal si ce n'est un objet connecté Voilà, donc effectivement, euh, on a de plus en plus besoin euh, de ça. Alors, rapide historique, parce qu'en fait, depuis iOS 9, ça devient un petit peu plus compliqué. En particulier, Apple euh, force progressivement l'usage de connexions sécurisées. Sécurisé, c'est le petit S que vous avez dans HTTP, HTTPS, qui en fait fait que les informations qui sont véhiculées sont encryptées. Donc l'idée, c'est que... Euh, vous ne communiquez bien en clair sur le réseau parce que n'importe qui peut récupérer l'information a 50 000 manières, mais que vous communiquez de manière sécurisée. Ça amène un certain nombre de complications parce qu'en particulier, il faut que les sites que vous attaquiez en HTTPS plutôt qu'en HTTP soient capables de le faire. Et Il y a différentes variantes. Il y a un, je ne suis pas capable de le faire. 2. je suis capable, mais j'ai ce qu'on appelle un certificat qui dit que je suis moi-même euh, qui est auto-signé, donc qui vaut ce que moi qui l'utilise euh, crois qu'il vaut. Euh, comme cette certification est payante, il y a un nombre d'organisations, en particulier des organisations d'État, qui euh, parfois ne le font pas parce que ça coûte cher, surtout quand on a un grand nombre de domaines et de certificats à traiter et puis vous avez les gens qui ont un certificat qui est authentifié par une autorité euh, reconnue. Et dans ce cas là, euh, la connexion peut être sécurisée parce que l'autorité qui reconnaît le certificat est garante que celui qui a demandé ce certificat est bien celui qu'il prétend être. Alors euh, vous verrez qu'il est possible de définir des exceptions. On va revenir là dessus un petit peu plus tard. En gros, dans l'ancienne approche, on travaillait sur différentes classes NSURL NSURL Request, NSURL Connection. Et on avait, dans une séquence il y a longtemps, je vous ai parlé de la programmation événementielle et en particulier de la notion de boucle événementielle. Et en particulier au niveau de NSURL Connection, on avait la visibilité sur cette boucle événementielle qui fait que quand on a un gros fichier, on chargeait les choses par morceaux. Et puis, via le NSURL Connection Data Delegate, on récupérait ces morceaux qu'on assemblait nous-mêmes. Dans la nouvelle approche, on s'appuie toujours sur NSURL, NSURL Request, mais par contre, on s'appuie aussi sur NSURL Session et NSURL Session Data Task au lieu d'utiliser NSURL Connection. Et l'idée, c'est que dans la session, on va regrouper un certain nombre de mécanismes, dont la partie authentification, de manière plus simple que ce qui était fait autrefois dans NSURL Connection. Alors en fait, d'ailleurs, il s'appelle NSURL, NSURLRequest, etc., mais vous avez également la version en Swift où c'est URL, URLRequest, URLSession, etc., etc. Alors là ici, la boucle événementielle est beaucoup plus cachée. Je crois qu'il y a des cas de figure où on peut encore y accéder, en particulier quand on fait du stockage sur fichier. Mais en fait, la gestion est complètement différente. Elle n'est pas réalisée au moyen d'un protocole de délégation, même s'il y a des protocoles de délégation qui interviennent si on veut. Mais elle est surtout gérée au moyen d'un handler. On va voir cela très très bientôt. Alors à cela, vous devez rajouter deux protocoles dont on va parler tout de suite, NSURL connection delegate et NSURL connection download delegate. Regardons donc ces deux protocoles. L'objectif en fait de NSURL connection delegate, c'est de gérer les aspects authentification s'il y a besoin d'authentification, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux en fait dans les connexions sécurisées. Il y a le fait que les connexions soient encryptées et puis il y a le fait que vous soyez amené à vous connecter avec un login et un password. Donc euh, on n'en parlera pas, là je vous renvoie au fantastic manual, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir euh, réaliser euh, une connexion. Et puis euh, surtout, c'est celui qui va essentiellement vous intéresser, c'est lorsqu'il y a un problème de connexion, la connexion n'a pas pu avoir lieu pour nos X ou Y et bien vous allez avoir la raison de l'erreur. Donc il y a des moyens euh, d'erreur. Alors euh, c'est surtout dans le cas de l'authentification bien évidemment que ce genre de choses peut arriver parce que le handler, dans la nouvelle manière de faire, vous ramène éventuellement aussi des erreurs s'il y a lieu. Et puis le NSURL Connection Download Delegate hérite du précédent. En fait, il va, euh, en plus des méthodes offertes par le précédent, il va vous permettre de stocker les choses dans un fichier. Donc vous avez ici un certain nombre de méthodes dont je vous donne le nom. On va voir en détail comment ça fonctionne. Mais en gros, euh, qui vous informe ici de la progression euh, de la le chargement et puis qui vous notifie lorsque le chargement a été terminé. En fait, ce qui va se passer c'est qu'il va transiter en mémoire mais vous n'allez pas gérer la partie en mémoire, il va être déversé directement dans un fichier. Donc si vous avez par exemple besoin de télécharger des choses que vous voulez mettre en local pour ensuite les manipuler à partir de la lecture du fichier, c'est ce protocole là que vous devez utiliser. Regardons NSURL Session qui s'appelle en Swift URL Session. L'objectif c'est de gérer les connexions sécurisées. Ça on va s'y intéresser. Il y a également la gestion de l'authentification et du chargement en arrière-plan que là je ne traiterai pas. Je vous renverrai au Fantastic Manual. Cette classe, j'ai deux noms mais c'est la même bien évidemment, euh, collabore avec d'autres classes et en particulier NSURL Session Task, qui va se charger de la gestion de la session. Parlons-en justement de NSURL task. donc euh, vous avez un paramétrage lorsque vous la créez avec soit une URL soit une URL Request et vous avez la possibilité de lui associer en particulier lorsque vous allez construire euh, une tâche, et eh bien un handler. Alors c'est facultatif parce que soit vous utilisez le handler qui sera appelé lorsque la tâche sera terminée, soit vous passez par un protocole de délégation qui est associé au niveau session puisque c'est la session qui va gérer les informations relatives à l'authentification, à cryptage, etc., etc. Et faire ce qu'il faut faire au moment de la connexion en fonction de ce que le serveur web sait faire. Il y a pas mal d'optimisations qui sont apparues ces dernières années dans le protocole HTTP entre autres. Et en fait, euh, ben c'est une manière assez simple d'échapper à ce protocole de délégation. Puis c'est un moyen de voir les handlers, donc c'est la méthode qu'on va utiliser. Euh, en fait, ce handler, il vous envoie trois paramètres. Donc euh, en gros, il doit respecter ce prototype là. Un NSData ou data en Swift. Un NSURLResponse ou un URLResponse en Swift. Un NSError ou un Error en Swift. Et puis bien évidemment, il ne rend rien. Donc, c'est une procédure. Et puis, euh, pour ce qui est de la gestion euh, du chargement et de la tâche en question, lorsqu'elle va s'exécuter, ben vous pouvez annuler, suspendre la tâche, la reprendre, euh, définir une priorité à la requête, euh, consulter l'état du téléchargement, le nombre d'octets attendus, le nombre d'octets reçus, etc. Enfin, plein de choses qui sont extrêmement utiles dans le suivi de votre requête. Alors... Les connexions doivent être sécurisées et en particulier par défaut votre application ne peut pas communiquer en HTTP. Il faut que vous utilisiez des protocoles qui sont sécurisés. D'ailleurs je ne sais pas si vous vous souvenez mais quand on a utilisé les UI WebView on avait également euh, ces soucis là. Si vous avez joué avec les exercices et euh, ça ne marchait pas vraiment bien lorsque vous aviez un site web. Qui vous attaquez en HTTP et qui ne savait pas passer automatiquement en HTTPS. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous pouvez rentrer HTTP, mais le système va essayer derrière de tenter un HTTPS. Donc, ça peut être intéressant de placer des exceptions. Et où plaçons ces exceptions Eh bien, on commence à avoir l'habitude dans le fichier info.plist. Et on a une clé particulière qui s'appelle NSAppTransportSecurity qui va permettre de poser des exceptions. Et en particulier de dire, ben voilà, euh, je souhaite, dans certaines conditions, on va voir lesquelles, euh, pouvoir accéder à des connexions non cryptées. La premier type d'autorisation que vous avez, c'est une autorisation qui est globale. Donc ici, vous avez le fameux mot-clé et vous dites Allows Arbitrary Loads. Ça veut dire que n'importe quelle URL pourra être utilisée en clair. C'est possible, il est quand même recommandé de limiter l'usage de ce type d'exception. De, parce que, alors d'abord, je ne sais pas combien de temps Apple va accepter que ce soit toujours le cas, mais ça veut dire que euh, aussi si on détourne votre application, on pourra effectuer de telles connexions. Voilà, c'est un petit peu délicat. Et puis vous avez une autorisation que vous pouvez donner pour un ou plusieurs domaines uniquement et on la traitera dans une séquence ultérieure à travers un exemple. Donc on a ici euh, le même mot clé, mais par contre derrière on va rentrer les choses différemment et en particulier on va spécifier le domaine pour lequel on souhaite que l'exception ait lieu. Donc prenez quand même vos précautions, je vous rappelle que lorsque vous ouvrez quelque chose et en particulier lorsque vous ouvrez tout, eh bien ça permet du coup de vous lire. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que je vous viens de vous dire que sur les UI WebView, on avait également ce problème-là, et je n'ai pas essayé, mais a priori euh, insérer euh, ce type de directive dans une application qui utilise une UI WebView devrait probablement l'utiliser à ne pas passer ne pas forcer les connexions sécurisées et donc du coup accéder à des sites qui ne supportent pas les connexions sécurisées. Il y en a un certain nombre euh, dans le monde qui sont euh, dans ce cas-là parce que c'est une masse de fonds. Puis c'est assez compliqué. Hein. Euh, encore une fois, euh, il s'agit d'ouvrir un protocole nouveau qui est encrypté. Mais quand votre site il fait autre chose qu'afficher des pages web, c'est un petit peu plus délicat. En particulier si par exemple votre site va chercher des informations ailleurs. D'accord? Donc lui, il est encrypté, mais l'information, la requête qui redirige, elle, elle n'est pas encryptée. Ça peut donner des trucs un petit peu bizarres. Du coup, vous avez des bouts de page qui ne s'affichent pas. Enfin bon, ce n'est pas, pas toujours euh, génial. Alors en guise de conclusion, vous voyez que ben, vous avez un portrait. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez le voir à travers les séquences suivantes où je vais illustrer avec des exemples comment ça fonctionne de manière plus concrète. Et c'est extrêmement simple, surtout quand vous faites les choses classiques. Récupérer l'information depuis une URL, échanger des informations via des URL, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, ce qui est euh, agréable, on peut même se passer maintenant de gérer directement la boucle événementielle, euh, presque complètement hein, pour la partie réseau, mais euh, pour la partie, euh, euh, dirons-nous, euh, euh, interprétation XML, c'est un peu plus compliqué, elle est encore là, euh, mais il faut voir qu'elle existe toujours. Donc, ce que je vous ai raconté est toujours vrai hein, avec euh, les événements, etc. qui arrivent. Alors, vous avez donné les choses octet par octet, Là, c'est par tram, c'est un peu plus euh, sophistiqué, mais elle est simplement cachée. Elle est prise en charge par le système d'exploitation et probablement de manière complètement optimisée et euh, en s'assurant sans doute que la mémoire est utilisée de façon Intelligent. Bref, c'est de l'accès réseau relativement classique, similaire à ce que vous, vous pouvez trouver dans un nombre de systèmes avec des API de relativement haut niveau et donc relativement euh, confortable à utiliser. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.